Euh, Madame Moulias, pour euh, ce, ce, ce, ce tour de table, merci beaucoup d'être avec nous pour euh, parler de votre expérience gériatrique de euh, prévention euh, et de réaction aux situations de maltraitance. Dans un contexte d'organisation originale, euh, les gériates sont aussi concernés, sont aussi impliqués. Merci de votre contribution. Alors, merci beaucoup. Merci à vous tous. Euh, on a appris plein de choses extrêmement intéressantes. Alors, moi, je suis en effet médecin gériatre à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Euh, je suis aussi docteur en éthique et je dirige plusieurs enseignements euh, auxquels vous êtes les bienvenus. Plusieurs ici sont enseignants bénévoles dans mes enseignements. Je ne gagne aucune royalty sur des enseignements. Donc, euh, il n'y a pas de souci, je peux en parler. D'ailleurs, il y a aussi euh, plusieurs de, de nos étudiants précédents qui sont là aussi. Euh, L'idée étant de faire que plusieurs euh, personnes intéressées par le sujet, des professionnels, mais aussi des représentants des usagers, mais aussi des professionnels de tout poil, des acteurs sociaux, des acteurs de direction, des acteurs d'administration, des, des acteurs de ville pure et dure puissent se rejoindre et échanger sur ces thématiques qui nous sont chères. Je suis aussi médiateur en santé et euh, riche de ces expériences. En fait, euh, en allant voir sur place les uns et les autres, j'ai pu me rendre compte que... On fait tous le même constat, à savoir, il y a de la maltraitance, il y a aussi beaucoup de violence. Nous vivons dans une société violente. Elle l'a toujours été. Enfin, on ne va pas dire que ça augmente ou que ça baisse. En fait, ça l'a toujours été. Il y a de plus en plus de choses qui sont acceptées comme telles parce qu'elles font partie du quotidien de chacun. Et qu'on euh, on se sert dans le métro, euh, c'est les grèves, les machins, les trucs. Enfin, de, la, de la violence et du mécontentement, ça gronde partout. en fait. Donc, il y a aussi certaines choses où nous sommes plus tolérants. Et... Donc le premier constat, c'est qu'en fait, il euh, y a deux mondes qui s'opposent formellement, alors qu'ils devraient être ensemble. C'est d'un côté les professionnels, donc on a quand même entendu dire beaucoup de mal depuis que je suis là. Et de l'autre côté, en fait, alors euh, les familles et les usagers de santé, on va dire, dont font partie aussi les professionnels qui changent parfois de casquette, en fait, et qui, du coup, ont un, un, un, un avis parfois différent et que, par exemple, là, nous sommes au ministère de la Santé. En même temps, là, il y a le congrès national de gériatrie. C'est trois jours par an. Ce matin, je n'étais pas avec vous parce que je faisais une formation dédiée à la prévention de la maltraitance à des médecins euh, de, sur ce congrès-là, des médecins de la France entière. Et tout à l'heure, je vais vous quitter euh, comme sangrillon en courant pour y retourner, pour faire un, un topo sur, ce, sur une thématique éthique. Mais euh, c'est deux mondes, en fait, qui visent la même chose et qui se rencontrent rarement. Et ça, déjà, c'est le premier écueil parce que chacun aimerait bien finalement travailler avec l'autre. Et je pense sincèrement que les familles ne sont pas le cauchemar des professionnels et que les professionnels ne devraient pas être le cauchemar des familles qu'il y a des zones sur lesquelles nous pouvons apprendre les uns des autres et travailler ensemble. Alors, riche de ça, eh ben, le Covid est arrivé et euh, tout ce qu'on avait réfléchi, mis en place et les différentes euh, actions de prévention euh, de la maltraitance euh, ont été un petit peu bousculées. Et euh, dans le, le, le groupe dans lequel je travaille, on a commencé à mettre en place euh, des cellules de discussion euh, éthiques qui ont été qu'on appelle des cellules d'appui à la décision, qui ont été dédiées initialement uniquement à du sanitaire au sein d'un hôpital et pour essayer de faire de la réflexion multidisciplinaire où des médecins de tous bords, mais aussi des soignants de tous bords venaient pour faire, on va dire une réflexion éthique, mais dédiée à une décision de soins. Et puis, suite au Covid, en fait, et à cette cette réflexion là, on nous a proposé de faire ce qu'on réclamait depuis des années, c'est-à-dire une équipe mobile externe de gériatrie, c'est-à-dire un gériatre mi-temps et un, une infirmière mi-temps. J'aimerais beaucoup avoir une psychologue aussi, mais ça va venir. Et où nous sommes, en fait, nous intervenons dans des EHPAD, donc ça existe dans plusieurs endroits sur le territoire, mais tous ne font pas euh, euh, ce qu'on propose. Et euh, où nous sommes, nous allons dans certaines, enfin, dans des EHPAD dont l'ARS nous a filé la liste. Et puis nous allons aussi un petit peu, euh, un petit peu plus large que ça. Et euh, nous allons les voir systématiquement. Nous leur proposons des formations, des formations. Euh, à plein de choses, à la formation à améliorer la qualité des soins, comme les soins de bouche, comme les réflexions sur la contention, mais comme aussi la façon de la nutrition, le positionnement, la posture pour les soignants, euh, l'écoute active pour les soignants et aussi, la, la, bien sûr, la promotion de la bientraitance et la prévention de la maltraitance. Ce sont des formations flash. Hein, généralement, c'est 20 minutes lors des heures de pause pour pouvoir euh, permettre d'avoir euh, des petits moments, mais c'est 20 minutes répétées tous les mois dans chaque EHPAD, à chaque fois. Ce qui permet au début, euh, on nous regarde un peu bizarrement. Et puis après, on vient en disant ben, on aimerait bien savoir comment on fait la communication non verbale avec les patients atteints de troubles cognitifs, etc. Donc, on rentre avec un petit pied. Et puis après, voilà. ça, c'est pour même si on a normalement toute l'équipe. En fait, c'est une petite, un grain de sable à chaque fois. Chacun d'entre nous, on fait un grain de sable. Et le problème, c'est d'arriver à ce que euh, d'essayer de faire des choses communes qui rendent service aux résidents et euh, qui prennent tout le monde et qui soient pas quelque chose d'imposé comme vous l'avez très bien dit, parce qu'à chaque fois on dit eh, c'est formation bien traitante là, comme dans d'autres endroits on vous dira là c'est l'heure de la messe là faut y aller, là, voilà c'est une espèce de corvée qui fait partie du système et où il faut y aller pour cocher les points et faire plaisir à tout le monde. Or quand la demande vient de l'établissement on arrive à voir des, des, des choses qui sont plus intéressantes pour le service rendu aux résidents ou aux patients. Donc riche de ça, en fait, euh, j'ai proposé aux différentes EHPAD avec lesquelles on travaille de pouvoir organiser alors, ce que j'appellerais aussi euh, euh, des cellules, des, une cellule d'analyse de situation complexe au début, puis après on a appelé ça une cellule éthique. Donc euh, en fonction des établissements, quand c'est des établissements qui n'ont qu'un lieu, entre guillemets, on fait sur site et ils nous appellent. Donc, il y a des réunions qui sont normalement euh, bimensuelles. Enfin, non, pas bimensuelles, tous les deux mois. Et puis, ils peuvent nous appeler au secours quand il y a une situation qui pose problème. Les réunions tous les deux mois, on réunit euh, euh, l'équipe avec le, le directeur et le bienvenu. Hein, donc, euh, normalement, il faut au moins le Medco, l'IDEC, la psychologue et les soignants euh, qui sont euh, intéressés par la discussion. Et on parle soit... Euh, en rétrospective d'une situation particulière on peut inviter les proches les familles euh, on peut inviter les résidents ça n'a pas eu lieu d'être mais ça fait partie de, de la charte qu'on a écrite ensemble et puis euh, les c'est dans des groupes donc euh, dans des groupements d'EHPAD ou dans des ehpad qui travaillent ensemble on propose à ce qu'il y ait plusieurs qui viennent en même temps et donc là ça arrive euh, on a mis ça, on a maintenant un an de recul hein, autour de ça. Donc, on fait des réunions là tous les trois mois où euh, il y a des médecins coordonnateurs qui viennent avec euh, leur psychologue, etc. Chacun vient présenter généralement une situation épineuse. Normalement, on est dans de l'éthique clinique. Hein, on est dans une situation actuelle. Qui est une... La dernière fois, il y a un directeur qui est venu présenter une situation où un monsieur avait écrit en disant ⁇ Si vous n'arrivez pas à calmer ma femme et à faire qu'elle reste chez vous, de toute façon, moi, je me casse, je ne veux plus jamais la voir. ⁇ Il dit bah, ⁇ Là, euh, moi, je suis embêtée, qu qu'est-ce euh, qu que je fais avec ça euh, voilà, Qu'est-ce que je peux en faire ?⁇ Moi, je ne peux pas prendre la décision d'enfermer cette dame a toujours, à toujours, toute sa vie chez moi, alors qu'elle ne se sent pas bien ici, etc. Donc, euh, ça fait partie. En fait, du coup, je suis le tiers externe dont on parlait tout à l'heure, qui permet de faire le petit pas de côté que permet l'éthique et qui permet aussi de mettre à plat des choses euh, qu'on ne voit pas forcément quand on est pris dans son roulement quotidien. Et alors, quand on est en très, très multiple, ça permet aussi que d'autres trouvent la solution pour celui qui ne la voit pas. Ça, c'est bien aussi qu'on puisse proposer des solutions qu'ils ne connaissaient pas. Euh, bon, la dernière réunion, personne n'avait entendu parler du 3977, Donc, je leur ai imprimé une petite pancarte qui est maintenant euh, tout bien chez elle. On a proposé de la médiation parce que je pense que c'est une solution, en, en tout cas, pour que les gens se causent ensemble, qui est assez euh, pragmatique. Et alors, pour faire euh, en deux minutes la dernière situation sur laquelle on a été appelé en urgence, c'est un, une EHPAD où le médecin coordinateur nous a dit il faut vraiment nous aider. On a un monsieur, il a des gros troubles de la déglutition. Euh, depuis longtemps sur un AVC. Là, il en a refait un. Ça s'est remajoré. Et euh, en fait, il nous a écrit une décharge à ma demande et sa famille aussi, euh, parce qu'il veut manger normal, alors que pour nous, il va se tuer s'il mange normal. Et euh, sa famille vient de nous dire qu'ils avaient déposé plainte pour maltraitance. Et pour nous, en fait, c'est de la maltraitance de le faire manger normalement. Euh, au secours, venez nous aider. Donc, on, on a fait une réunion tous ensemble ensemble dans le bureau commun au médecin co à l'IDEC, avec les soignants référents qui s'occupent de ce monsieur. Euh, du coup, la, alors, la psychologue n'a malheureusement pas pu nous rejoindre tout le temps, mais voilà, le, les différents référents. Et j'avais demandé à ce que le responsable de la restauration soit là aussi. Et donc, on a essayé de réfléchir. Alors, tout au début, ça a commencé un peu de façon complexe, parce que. L'aide soignante référente du patient a regardé au loin et a dit sans regarder personne, elle a juste regardé par la fenêtre. et Elle a dit moi, si ce monsieur s'étouffe, euh, je n'y résisterai pas. Donc, ça avait quand même déjà une, un petit niveau euh, de se dire que c'est pas si cette dame allait suicider, s'il allait, mais en tout cas, elle était manifestement en souffrance. Et donc là, ils ont fini par nous dire qu'ils voilà, avaient un patient qui c'est le mari d'une patiente qui était venue tuer sa femme et qui s'était suicidé après dans l'établissement il y a six mois qu'il y a deux mois, il y a un monsieur qui, qui n'avait aucune fausse route et qui était mort d'une fausse route sous leurs yeux sans qu'ils n'arrivent rien à faire, et que là, ils ne se sentaient pas trop à ce que ça arrive de nouveau avec eux. Mais qu'en attendant, le monsieur avait un certain niveau d'autonomie et qui réclamait ça, que la famille réclamait, et qu'eux, ils étaient les méchants, et qu'ils voyaient bien que ça allait mal se passer. Et, que... et donc, on a... Euh alors, on a fait que bah, ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, la parole circule, chacun puisse s'exprimer. Après un petit rappel sur les notions de bien traitance, de non maltraitance, euh, de, de l'autonomie de la personne et puis euh, d'égalité et d'équité en santé. Euh, les principes de base, finalement, euh, d'une partie de l'éthique médicale. Et on a réussi à trouver euh, en fait une, une piste de conciliation pour tout le monde. Je pense qu'on était plus... Euh, voilà. Ou euh, dans, dans ce niveau là où euh, on a proposé en fait euh, ben, le patient, alors qui pour le coup a été consulté aussi, euh, on, on lui a demandé euh, s'il acceptait qu'en fait c'était pour l'équipe, c'était trop violent. Mais s'il acceptait du, du coup d'avoir de la rééducation orthophonique pour déglutir mieux, ce qui permettrait au, de rassurer les soignants et, euh, et euh, du coup, les soignants. Euh, vraiment rassuré, mais bon, voyant bien qu'il fallait qu'il fasse quelque chose, ont accepté d'adapter les textures pas en normal mais en mixé. Le mec de la restauration a dit qu'il voulait bien faire du mixé le midi et du lisse le soir parce que le, le soir il mangeait tout seul sans personne autour de lui. Voilà. Et vous voyez ce, ce chemin-là, ça prend beaucoup de temps, mais en fait on arrive à des choses et derrière en fait. Alors déjà on a. On a un peu alerté sur l'état de cette soignante qui semblait très en souffrance aussi. Et on propose en fait, il y a souvent des demandes pour qu'on aille vers autre chose qui sont soit d'aller vers des formations institutionnelles, soit d'aller avec des sensibilisations sur des, euh, des actes de bientraitance euh, particuliers. Et ça, ça fonctionne très, très bien parce qu'à chaque fois, les professionnels, ils n'ont pas eu l'impression d'être violentés par la décision. Finalement, on l'a prise tous ensemble. C'est eux qui l'apprennent. C'est eux qui décident du soin. Le patient, il était très content d'avoir été entendu et beaucoup plus satisfait par ce genre de conciliation que par la lettre de décharge qu'il avait servi, qu'il avait signé en disant que si jamais il mourait d'une fausse route, ce n'était pas la faute des autres, ce qui n'est quand même pas très satisfaisant. Au final, c'est un exemple parmi d'autres. Mais voilà, ce, ce petit point, on est de plus en plus nombreux à faire ça. Et je pense que c'est une piste intéressante. Merci, j'étais un peu loin.